Ce que j'ai le plus aimé c'est le fait que ce soit la vraie vie en fait, c'est le, le vécu, la réalité, euh, un témoignage tout simplement pour moi c'est probablement les choses qui, qui euh, marquent le plus et auxquelles on peut le mieux s'identifier et, euh, et cette espèce de réalisme permet aussi de, de transposer à sa vie dans d'autres euh, sphères avec d'autres exemples. Et c'est le meilleur moyen aussi, je pense, de mémoriser le message. C'est d'avoir un vrai témoignage euh, bah, qui permette de donner encore plus de solidité au, au sujet et au fond. Voilà, donc merci.